Bienvenue à l'Université du Luxembourg. C'est en ma double qualité de ministre de l'éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche que je suis très heureux de vous accueillir au Luxembourg et d'être avec vous pour ouvrir les travaux du 30e colloque de l'Association pour le développement des méthodologies d'évaluation en éducation. Si j'ai bien compris que ce n'est pas la première fois que le colloque a lieu à Luxembourg même, mais c'est la première fois qu'il a lieu sur ce site magnifique de Balval. L'ADME, c'est une interface de passage, de partage et de construction. Alors c'est donc sans plus attendre euh, que je vous propose de découvrir le nom des deux lauréats du prix Admet. Il s'agit de Madame Elodie Pouls et Madame Gabriella Abuab Valente.